Salut c'est Martouf, alors aujourd'hui j'ai envie de te parler d'expansion terrestre. Et oui, la Terre grandit de quelques centimètres par année. Enfin, c'est une théorie. Mais elle a été balayée dans les années 60 par les tenants de la tectonique des plaques, qui se bousculent, les montagnes. Du coup, l'expansion terrestre est un peu tombée dans l'oubli, et je trouve que là, c'est le moment de ressortir cette théorie de son oubli. Parce qu'il y a quand même... 50 ans de plus d'expérience qui nous montrent qu'on devrait peut-être reconsidérer la chose. Donc imagine que si la Terre grandit, c'est qu'elle était toute petite. Peut-être deux fois plus petite il y a 200 millions d'années. Et du coup, quand c'est plus petit, la gravité était peut-être plus petite aussi, ce qui fait que c'est plus facile pour voler, c'est plus facile pour grandir de manière très grosse, c'est plus facile pour avoir des grandes fougères gigantesques, c'est plus facile pour avoir des dinosaures. Des gros animaux énormes, comme on n'en a plus jamais vu. Hein Peut-être que ça explique ceci. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au Carbonifère, il y avait des araignées de 60 cm d'envergure. C'est énorme Ça fait un peu peur, hein, ça. Des libellules de 30 cm, et ben, les fougères géantes qui se sont transformées en charbon, qu'on brûle actuellement. Euh, donc, euh, bah moi je me pose la question comme ça, j'essaye de dire est-ce que c'est valable ou pas, et à mon habitude, eh ben on va essayer de se pencher sur euh, la nature, le vivant autour de nous, tout l'univers, bref, euh, s'inspirer de la nature, c'est ce qui marche, c'est ce qui fonctionne, c'est ce que j'ai envie d'observer. Donc je me dis, est-ce que c'est logique et les choses en expansion Et si j'observe le grand livre de la nature, je me dis, l'univers, hein, déjà rien que l'univers, oui, pareil qu'il est en expansion, c'est comme un ballon que je gonfle, je mets mes galaxies dessus et elles s'éloignent, elles s'éloignent, elles s'éloignent. C'est ce qu'on observe. Donc déjà, notre univers est en expansion. Donc c'est pas con qu'il y ait des trucs en expansion. Alors si je vais regarder le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, et le règne des champignons, pas oublier les champignons. C'est eux qui font pleuvoir, c'est eux qui font les réseaux d'eau dans la forêt. C'est grâce à eux qu'on fait énormément de choses, et on le sait pas. Mais les champignons, c'est très intéressant comme règne. Bon, alors déjà les champignons, effectivement, ils grandissent. Donc euh, oui, ben, les champignons qui s'expansent, qui grandissent, oui, ben c'est logique, ça pourrait que ça grandisse. Les arbres, bon, déjà, tout le monde a vu qu'il y a une petite graine qui pousse, puis les plantes grandissent, les arbres grandissent et tout, jusqu'au ciel, ou presque. Donc il faut savoir qu'un arbre, ben oui, ça grandit. Donc c'est pas grave. et Petit passage ici, on voit euh, plein de nuages et tout. Les arbres, en fait, c'est pratiquement que de l'air. C'est plus de 99% d'air. C'est euh, surtout du CO2 et de l'hydrogène. Donc il va capter son environnement, il le cristallise là autour et prrr, une arborescence s'élève. Et on a capté tout ça pour créer un arbre. C'est génial. Bon, et les pierres. Hein, la roche, bien dure. Non, c'est pas vivant. Ça ne grandit pas les pierres. Ben, en y regardant de plus près, hein, les petits coraux, tu crois que c'est les pierres. Et en fait, c'est les animaux qui mettent leur coquille qui grandit. Et il y a aussi les petits escargots avec leur belle spirale dorée qui grandissent. Alors là, ils rajoutent de la bave à chaque fois. Et puis ça fait grandir la maison. Et quand ils meurent, les, tous les escargots marins, là, ça fait des couches sédimentaires au fond de la mer et ça se transforme en calcaire. Donc toute la roche calcaire. Hein, Paris a été construit en calcaire. Euh, ben bah oui, bah oui bah c'est des animaux morts, donc euh, ça, ça a grandi aussi. Après, ils sont fossilisés à un certain moment. Mais il y a une phase de croissance. Et puis, euh, bah, toutes les roches sédimentaires, elles s'empilent. Hein, comme la paperasse sur mon bureau. Poup, poup, poup, poup, poup, poup. Donc en fait, ça a tendance à grandir, grandir, grandir. Les archéologues, quand ils creusent, ils remontent dans le passé. Donc, en fait, si on empile les couches, ça veut dire qu'on grandit quand même. Il y a une forme d'expansion là. Bon, alors tu me diras que si c'est juste sur les 15 derniers mètres là, c'est peut-être pas énorme. Bon, bah ben, voilà. Hein. Mais il y en a forcément déjà une là. Euh, et les roches qui sont pas sédimentaires alors. Hein. Les cristaux. Les cristaux. Ben oui, les cristaux. Pouf Ça grandit aussi. Il y a une structure géométrique et pouf On voit autour. Il y a des petites graines. Alors, il y a plusieurs sortes de cristaux. Hein. Mais euh, bah, déjà, les, les cristaux de calcite aussi, hein, c'est dans les grottes. Il pouit, y pouit, pouit du calcaire qui se met autour, et ça grandit, ça grandit, ça grandit. Ça nous fait des stalactites, des stalagmites, des colonnes, des draperies, des trucs incroyables. Mais on peut aussi euh, discuter des cristaux, euh, quand on a des solutions sursaturées, on les balance, on fait un petit choc, comme les petites chaufferettes, là. On fait un petit choc, et le liquide se transforme en solide, avec un cristal qui grandit, euh, vachement rapidement même. Et du coup, ben là, on a un exemple de cristal qui grandit. Donc, en fait, tout grandit. Alors, pour les animaux, ensuite, ben, on a l'expérience personnelle que oui, ben, à un moment, j'étais tout petit et je suis devenu très, très, très, très très grand. Très, très grand, mais au bout d'un moment, j'ai plafonné. Hein. Je ne me suis pas devenu un géant. Je ne suis pas devenu gigantesque, je ne me suis pas arrêté. Comme les arbres, hein. ils grandissent, puis ensuite, ben, ils s'arrêtent. Donc là, c'est très, très clair. Et puis la Terre, alors, est-ce qu'elle grandit ben, selon le consensus actuel, ben non. non, on n'a pas de terre qui grandit. Bon, elle ne bouge pas. Du coup, on peut se poser la question, tous ces trucs qui grandissent, puis la terre, non, non, bon. Et pourtant, le soleil, le soleil qui m'éclaire là, ben c'est connu qu'il va s'expanser gentiment de 10% par année dans sa fin, et gentiment il va vraiment s'englober, devenir gigantesque même si ce pas une supernova, même s'il va, mais il va quand même enfler. Donc forcément, il y a des moments où ça ne bouge pas et des moments où ça prend du volume. Donc euh, un peu partout, tout autour de nous, il y a des choses qui s'expansent. Et la Terre Non, toujours pas. C'est quand même un peu étonnant. Bon, comment on en est arrivé à la théorie actuelle C'est une sorte de puzzle. Tu déjà vu les cartes avec les continents, comme ça Et y a un météorologue qui s'appelait Alfred Wegener, qui, en 1912, a présenté une théorie de dérive des continents. Il s'est dit, eh, c'est quand même marrant, hein, quand tu regardes les cartes, euh, l'Afrique, euh, l'Amérique, euh, ça a l'air d'être collé ensemble, hein. ça a l'air d'avoir été ensemble, au moins à une époque. Donc il a commencé à théoriser tout ça, et il a présenté sa théorie en 1912, mais alors là, il pas eu beaucoup de succès. Il a fait un bouquin ensuite en 1915, pas plus de succès. Il y même des gens qui disent c'est quoi ce météorologue aussi astronome, mais euh, il veut s'occuper de géologie, là il s'occupe de la Terre. Non, allez, idée farfelue. On sait que les continents, ils ont toujours été fixes là où ils sont. Mais euh, il a fallu 50 ans hein, pour qu'en 1965, il y a un Édouard Bullard qui, lui, a repris un peu ses histoires, avec d'autres aussi un peu avant. Et ils ont commencé à faire des calculs informatisés, hein, les années 60, ça commence à avoir un peu des ordinateurs. Et là, ils ont essayé de faire racoler différents éléments, et puis on se dit, ça colle pas mal quand même. Et c'est ça qui a fini par convaincre la communauté scientifique que oui, il y a eu des rives des continents. Les continents, ben, ils étaient conjoints et se sont regroupés. Alors dans quel sens Alors C'est là que notre ami Alfred Wegener, lui, il a parlé de la Pongée, un continent originel dans lequel il y a tous les continents réunis, et qu'ensuite ils se seraient séparés. C'est pas le premier à avoir observé ça, hein, parce que finalement, euh, tous les gars qui ont fait des cartes avant, et même les gosses qui jouent euh, regardant des cartes, ils disent oh, c'est marrant, ça pourrait. Euh... Il y en a un qui s'enfonce dans l'autre. Donc, euh, on a un, une des plus anciennes mentions de ça, c'est Abraham Ortelius, cartographe, qui a euh, fait cette observation étrange que l'Afrique et l'Amérique du Sud pourraient bien coller. En 1596, il a écrit ça. C'est pas nouveau. Hein. Donc, la communauté scientifique, elle a mis depuis 1596 jusqu'à 1965. Pour se dire ok c'est peut-être pas farfelu cette histoire qui paraît sauter aux yeux de plein de gens donc voilà consensus scientifique c'est long c'est long c'est long même s'il y a plein de gens qui critiquent qui critiquent finalement le temps vous donnera raison alors Telius, il a déjà vu ça et c'est venu plus tard alfred wegener il a envoyé ça et ensuite il est mort mais on a repris ses travaux et il avait fait des jolies petites cartes on voit la terre certaines projections hein, c'est des cartes à plat c'est toujours une projection. Puis après, ben, on voit qu'il y a un continent, puis que ça se sépare, puis que ça ressemble à ce qu'on a actuellement. Ok, chouette. Mais entre-temps, on a aussi beaucoup d'autres cartes qui se sont faites. puis maintenant, c'est plus facile à faire des cartes que dans les années 30, comme il avait fait euh, M. Wegener. Donc, il existe plein de formes de cartes. Et je trouve qu'il y en a qui sont vachement intéressantes. J'aime bien une carte avec les, les, les pays. Comme ça, on voit un peu quel pays. C'est là qu'on voit qu'il y a des pays qui sont euh, côte à côte. Hein. Et il se trouve que des fois, ils ont euh, les mêmes animaux, les mêmes... Euh, on sait qu'avec les champs magnétiques, des, des fonds marins, ce genre de choses, on arrive à voir une certaine homogénéité. Il y a une certaine faune, une certaine flore qui a apparemment euh, était ensemble, a été séparée tout d'un coup. Et il y a certaines représentations, moi, ça me questionne vraiment parce qu'on a l'impression qu'ils ont pas fini le boulot. Il y a une espèce de croissant, puis tu as, as juste envie de le fermer, puis de dire bah euh, attends, si tous les autres ils collent, celui-là il colle aussi, quoi. Pourquoi tu fermes pas ferme un truc comme ça, puis encore comme ça, putain, ben, tu commences à refermer une sphère, puis elle, est, elle se referme sur un truc qui est plus petit que la courbure de la planète actuelle. C'est là que ça coince, donc il s'arrête là. Ben, peut-être qu'il faudrait essayer de faire le punch complet en 3D, puis la courbure, ben, ben, peut-être que c'est là que justement on découvre que la Terre elle, est plus petite hein, quand on a tout ensemble. Ça fait une jolie petite sphère là. Donc heureusement, hein, en 50 ans, on a quand même fait aussi des travaux informatisés. L'informatique a pris son essor, on a quand même beaucoup plus d'outils pour faire de la visualisation, et puis apparemment, bah, c'est ce qui a réussi à convaincre la communauté scientifique, c'est dès le moment où on avait des ordinateurs, puis on a fait de la visualisation. Donc euh, on pourrait imaginer refaire des jolies petites images. Bon, ça se trouve qu'il bah, y a déjà des gens qui ont fait ça, hein, c'est pas nouveau, hein. une quinzaine d'années, il y avait déjà des gens hein, qui avaient des ordinateurs, qui ont modélisé une jolie petite terre en expansion depuis euh, bah, un continent unique, la Pangée, pas de mer, pas d'eau, et ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Donc on peut pas, une petite animation en puzzle, ça, comme ça, Et apparemment, ça, ça colle, hein. Ouais, ouais, ça colle, hein. Donc, euh, est-ce qu'on a d'autres preuves qui disent que ça colle plutôt juste la façon visuelle On se demande, euh, si on va voir sur Wikipédia, on nous dit que c'est euh, pseudo-science, parce que c'est un gars qui a fait euh, ça, qui est spécialiste, qui c'est un graphiste. Ah ouais, c'est un graphiste. Bah, forcément, c'est un type qui maîtrise un peu les outils pour faire euh, des animations. Et puis, euh, bah, comme c'est pas un scientifique, euh, c'est pseudo science puis en plus, euh, il a des tendances complotistes, alors euh, ça vaut rien Bon bah, Moi, je, je... complotiste, c'est un peu facile, hein, surtout de nos jours, de plus en plus, euh, dès que ça dérange un complotiste, l'inquisition et hein, de retour. Quoi. Donc dans l'idée, euh, moi je préfère bah, dire la, la science, c'est observer ce qui marche ce qui ne marche pas. On fait un modèle, puis on essaie de trouver euh, des prédictions, et puis on essaie de voir si ça peut correspondre aux prédictions, on ajuste la théorie, on regarde un processus itératif comme ça de remise en question et puis on regarde si ça marche ou si ça marche pas en fonction de la réalité c'est la réalité qu'il faut observer c'est pas qui a dit que parce qu on s'en fout du messager c'est pas ça la science c'est pas parce que la plus haute autorité dans la meilleure université a dit que parce que c'est un expert que, il a dit que donc il a plus de valeur que d'autres non non c'est si ça marche ou si ça marche pas si, si on va tester euh, le principe qui est fourni on va pas tester euh, est ce que le gars il et de telle université ou dans une autre. Il y a tellement de gens qui font ça. Il y a même des études qui montrent que si on change le nom de l'université et le nom de l'auteur de l'étude, on republie la même avec des revues à comité de lecture. Ça passe pas. Il y a des, des gens qui sont amusés à faire ça. Donc ça prouve qu'en fait euh, la méthode scientifique elle est vraiment entachée de certains biais, de l'autorité qu'on voit dans certains auteurs. Forcément que c'est un papier d'Albert Einstein qui arrive, tu dis oh j'accepte tout de suite. Pourtant, il peut dire rien, des conneries. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on avance la science, c'est que c'est valable un moment, et après plus, et on continue. Donc là, il a déjà fallu 50 ans pour que les gens s'y mettent, puis déjà plusieurs siècles avant, et pour accepter qu'il y avait une dérive des continents, puis après on l'a expliqué par la tectonique des plaques, et puis ensuite, bah, peut-être qu'on peut revenir en arrière, puis se dire finalement, il n'y avait pas que ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pro supplémentaire en 50 ans. Donc on a aussi bien cartographié la planète et on a observé surtout les fonds marins, ce qui était un peu plus difficile il y a quelques décennies. Donc il existe une superbe carte des fonds marins et de l'âge des fonds marins. C'est ça qui est intéressant aussi. Alors on observe que dans l'âge des fonds marins, ben, il y a des dorsales océaniques, une espèce de longues lignes. C'est là en fait où le plancher, le, la croûte terrestre est le plus faible. Il y a trois fois rien, ça craquelle. Puis, il ben, y a des volcans qui crachent, qui crachent, qui crachent, puis qui créent de la nouvelle matière, qu'on rajoute, qu'on rajoute, parce que ben, ces continents, ils s'éloignent les uns des autres. Donc, il faut bien rajouter de la matière au milieu. Donc, il ben, y a des vieux continents, et ils s'éloignent. Avec un plancher océanique, quand il est proche du continent, il est ancien, puis quand il est au milieu, il est très très loin. Alors, ce que j'observe dans cette merveilleuse carte, c'est qu'on voit qu'il y a le plus vieux, c'est dans la, Méditer la Méditerranée. Entre la Grèce, la Turquie et l'Egypte, là, c'est vraiment l'endroit le plus vieux du monde, le plancher marin le plus vieux du monde. Alors là, on n'a pas l'âge des, des continents aussi, hein, mais peut-être qu'on peut se dire que c'est la même région aussi. Donc avec ça, on voit 280 millions d'années. Et puis ensuite, les planchers les plus récents, ben c'est sur ces dorsales au milieu des océans en général, ça se partage assez bien, et surtout l'océan Pacifique, on voit vraiment une ligne, ça part un peu de la Californie, hein. je pense que la faille de San Andreas, ce genre de choses qui vont péter à San Francisco, on nous dit toujours bientôt, mais ça fait tellement longtemps qu'on dit bientôt qu'on ne sait pas, et qui traverse tout le Pacifique jusqu'à l'île de Pâques, par exemple, qui, elle, a sa propre plaque tectonique. Plaque tectonique de l'île de Pâques. Hein. De toute petite île au milieu de nulle part, elle a sa propre plaque. De continent. Voilà. L'importance de toute petite île. Et, et là, c'est un peu la région où on a une plus grande zone de très très de fond marin très très jeune Et d'ailleurs, l'île de Pâques, ben, c'est une île volcanique, elle est entièrement sortie, comme ça, pouf. Et parfois, on a un peu des hotspots aussi. Par exemple, c'est des parties qui ne bougent pas, c'est une espèce de super volcan qui crache, qui crache, puis euh, ben, avec la dérive du continent, euh, on voit qu'en fait, euh, sur le fond marin, poup, poup, poup, ça fait toute une chaîne de volcans. Hawaï, typiquement, c'est ça. Hawaï, c'est suivi. L'Islande, typiquement, c'est ça aussi. Il y a un hotspot qui ne bouge pas, donc il y a l'air d'avoir quelque chose dessous, qui lui bouge pas, une structure géométrique qui bouge pas et puis tout d'un coup on déplace ces hotspots et puis tac tac tac tac tac, ça fait des chaînes de volcans à la suite et il y a des petites îles au milieu de nulle part donc c'est intéressant de hein, voir ça aussi donc là j'observe un truc que je trouve assez marrant c'est que ben, la partie euh, la plus vieille de la planète semble être la Méditerranée hein, c'est aussi à peu près là qu'on situe les plus anciennes civilisations, hein, c'est assez marrant euh, Gobekli Tepe en Turquie, euh, les Égyptiens, Sumer, euh, enfin, les Grecs. C'est assez marrant, c'est vraiment là. Et puis euh, la partie la plus récente, ben, ce serait euh, l'île de Pâques, qui a sa propre plaque, qui est entourée de vastes zones qui sont un euh, plancher océanique très très jeune. Donc c'est assez opposé, et puis c'est un peu ces polarités, le plus jeune, le plus vieux. Le calcaire numulitique hein, et la roche volcanique. Et on a déjà observé hein, dans ma dernière vidéo, il y a une relation qu'on peut faire de l'ordre du nombre d'or hein, en kilomètres, hein, milliers de kilomètres, entre l'île de Pâques et les pyramides de Gizeh, en Égypte. C'est intéressant, il y a une polarité là-dessus. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ça peut être intéressant à regarder. Alors toutes ces dorsales, ben, elles poussent, et puis elles font du magma, du magma, du magma, et puis ça sort, et puis on a des choses. Alors du coup, c'est expliqué ça par le fait qu'avec les plaques tectoniques, elles seraient en subduction, donc il y a des plaques qui passent l'une sous l'autre, puis il y en a qui seraient dans le manteau terrestre en train de fondre, puis elles ressortiraient de l'autre côté, puis c'est du coup les mouvements de convection, comme on a dans une casserole en ébullition, ça c'est la tectonique des plaques, qui fait que ben, du coup, les continents se déplacent un peu. Ok, moi je me dis, bah, ça, ça, ça, ça paraît très bien, hein ça va bien hein Alors il y a plein de gens qui opposent, dit. Alors soit c'est l'expansion, soit c'est la tectonique des plaques, c'est l'un ou l'autre. Euh, toujours c'est logique, l'un ou l'autre, on se tape dessus, euh, à gauche ou à droite, euh, c'est un peu compliqué. Moi je dis, on va passer du « ou » au « et ». Et ce ne serait pas les deux en même temps, non Tu hein pourrais imaginer un truc pareil, toi Franchement, moi, ça me semble intéressant. Ça bouge, puis ensuite, il euh, bah, y a différentes façons de bouger, en fait. Il y a différentes sources de ce mouvement-là. Alors, par exemple, déjà, rien hein, que les arbres. Hein, la forêt, là-bas, loin, là-derrière, bah, les arbres, ils grandissent et grandissent, mais après, ils s'arrêtent. Ils grandissent pas tout le temps. Euh, Moi-même, j'ai grandi, hein, comme je disais avant, mais euh, au bout d'un moment, je me suis plafonné. Et j'avais une période où je grandissais très vite, et puis une période où... Euh, ça stagne, maintenant j'ai peut-être un peu tendance à rétrécir, hein. je sais pas. Donc on appelle ça aussi, euh, ça, ça fait faire des exponentielles, et puis euh, une espèce d'asymptote. Donc euh, on peut regarder euh, par exemple la charge et la décharge du condensateur. Ça va super vite, hein. on a 80% de la charge dans euh, une constante de temps, puis après il nous faut 5 fois la constante de temps pour arriver à un plateau gentiment de la charge maximale. C'est très courant, ce genre de logique. On a aussi la loi de Pareto qui nous dit que dans le 20% du temps, on fait 80% d'effet. Donc des fois, si on est un peu pressé, pas trop de temps, on fait que 20% du truc, tout le temps, tout le temps, puis on n'a jamais trop trop fini, mais on a fait l'essentiel en très peu de temps. Alors c'est cette, cette croissance qui est hyper rapide au début, puis après ça se calme gentiment. Alors par exemple, il faut, faut s'imaginer qu'à l'origine, on était des pauvres petites ovules... Euh qui sommes arrivés dans l'utérus de nos mamans, et puis on avait la taille d'un cheveu, hein, c'est à peu près ça la taille du, du ovule, et puis c'est quand même tout tout petit. Et en 9 mois, poum, le fœtus il grandit bien, hein. 9 mois on arrive à à peu près euh, la, la taille d'une coudée royale, hein, 52-36 cm, hein, ça marche plus ou moins bien. Enfin, J'aime bien la géométrie sacrée, donc du coup c'est un bon moyen mnémotechnique pour en souvenir, Alors, je sais pas si c'est juste, si c'est pas ça, évolué dans le temps, hein, mais on. C'est un bon moyen, ça marche des fois chez les gens, un peu moins chez d'autres. Et euh, ça marche aussi avec le poids. Hein. 3 kg, 14 ça fait pi en kg. Hein. Donc on a les nombres pi, la coup des royales. Et puis même c'est 9 mois en fait. En fait on pourrait dire que c'est 10 mois. 10 mois sidéro-lunaire. Lunaire sidéro. Euh, c'est le dans la rotation de la Lune. Et du coup, ben c'est 10 fois, c'est 273 jours. Et on retombe toujours sur ce nombre dans plein de choses. J'ai fait tout un article, je disais que c'était les nombres de Dieu. Le 4, le 10 et le 4 sur Pi qui fait 1,273. Alors c'est des fois ben, la proportion 27%, des fois c'est 27,3 jours. C'est pour ça qu'on parle de 28 jours, des fois dans les mois. Donc voilà, on a une structure derrière qu'elle a. Moi j'aime bien voir les structures au-delà des choses. Donc, Il y a une structure pour moi. Et bon, alors mon petit foetus, mon ovule, un foetus, pouf, après il y a la naissance, il hein, faut bien sortir parce que sinon le ventre il devient trop énorme, on n'arrive plus à sortir. Donc euh, là on n'est pas fini, hein. c'est ça, puis il faut encore grandir. Et euh, quand on approche d'environ 3 ans, hein, un enfant il, a, il approche 1 mètre, voilà. ça c'est des valeurs rondes comme ça. Puis après il faut encore de nombreuses années, hein. on passe de 1 cheveu à 1 mètre en 3 ans, hein. On a déjà passé à 50 centimes, on a déjà fait la moitié en 10 mois lunaires, hein, 273 jours. Et après, ils font 15 ans pour arriver à peu près à sa taille presque adulte. Puis il y a encore 50 plus, si on veut. À 20 ans, on considère qu'on ne grandit plus trop. Quoi. Donc tu vois, là, euh, on a une espèce de croissance. Est-ce que pour la Terre, ça pourrait être pareil Du coup, la Terre, elle aurait été toute petite une espèce de graine de terre qu'on semencée elle avait grandi super vite en se ralentissant, en ralentissant et on serait arrivé dans les 10 000 dernières années où finalement la terre a plus grandi trois fois rien mais on a la tectonique des plaques qui elle tout d'un coup est plus importante avec cette espèce de convection qui fait que ben, les continents ils bougent quand même de, de 3 cm par année alors qu'en fait la terre n'est plus vraiment en expansion elle a atteint sa taille adulte voilà, hein, peut-être alors, on peut imaginer que ça, ça marche, hein. moi j'ai l'avantage du « et ». Donc si on peut recondenser tout ça dans le passé, à quoi ça ressemble Une Terre toute petite. Alors là, il y a plusieurs théories, hein. on pourrait dire « est-ce que la masse a changé ?» Ou « est-ce que ça s'est densifié ?» C'est le volume qui a changé, mais la masse était la même difficile à dire, hein. je sais pas. Il y a apparemment dans, dans les courants de tout ça, y a parce que c'est une théorie scientifique quand même, il y a eu un bon millier de papiers qui ont été écrits, publications scientifiques reconnues et tout, et tout. C'est comme ça que la science avance. Hein. Et là, il y a des gens qui ont émis différentes théories mais ce qu'on observe, moi j'aime bien le fait de te dire qu'il y a la masse qui était beaucoup plus petite, parce que s'il y a une masse plus petite et un rayon plus petit, on a aussi l'accélération de la gravité, donc la pesanteur qui est différente. Donc là, tout d'un coup, ben, les oiseaux qui veulent s'envoler, ça devient naturel, on peut s'envoler plus facilement, vers ces énormes ptérodactyles, là, comme une chauve-souris qui vole. Peut-être que, voilà, l'idée de voler est apparue à ce moment-là parce que c'était beaucoup plus facile que maintenant. Puis comme je disais, les dinosaures, ils sont tellement gigantesques. Il y a des gens qui disent qu'ils étaient plutôt aquatiques comme animaux, peut-être éventuellement, parce que finalement ça porte un peu. Mais dans ce fluide là autour qu'on a dans l'air, finalement on peut aussi, si on n'a pas une gravité trop grande, c'est assez facile à se mouvoir comme ça. Puis avoir le tout petit cerveau tout en haut avec la, la pompe gigantesque du cœur qu'il faut, la pression gigantesque qu'il faut pour amener jusqu'à là-haut, ça simplifie beaucoup. Ces grosses bêtes, elles tiennent mieux. Et puis on sait qu'il y avait des énormes fougères, des énormes animaux, et des énormes euh, insectes. Alors là, il y a aussi une autre théorie qui est vachement intéressante, c'est le taux d'oxygène. Apparemment, ben, au carbonifère, il y avait plus de carbone, hein, de CO2 dans l'air, il y en avait plus que maintenant. Hein, quand on nous dit qu'il y en a beaucoup, mais là, il y en avait encore plus. Et puis, euh, il y avait aussi beaucoup plus d'oxygène. Et il y a des gens qui ont fait des expériences avec euh, des cafards. Quand on met des cafards avec 20% d'oxygène, comme maintenant, hein, c'est on a 21% d'oxygène dans l'air ici que je respire, ben, ils viennent comme ça. Et puis si on met 30% d'oxygène, ben, ils deviennent comme ça. Ils sont plus grands. Donc c'est aussi une explication. Mais il semble qu'il y a des gens qui ont observé qu'à certaines périodes, le taux d'oxygène était le même que maintenant. Et il y avait quand même une mégaphone. Bon, alors peut-être qu'effectivement, l'histoire de gravité aurait changé si la gravité a évolué avec la taille de la Terre. Ça paraît très logique. Bon après, on a quand même un problème, c'est d'où vient toute cette masse hein Comment ça se fait, comment ça grandit, comment on est capable de, de nourrir tout ça. Alors le petit fœtus qui est dans le ventre de sa maman, ben il a un cordon ombilical. Ça fait un nombril après. Puis ce cordon ombilical, il y a des nutriments qui passent, puis la maman elle mange, elle mange, elle mange, puis brrr, on grandit. Donc on est alimenté par un cordon ombilical. C'est aussi ce qu'on voit avec une pomme sur un arbre, pour le fruit, il a, hop, je crois qu'on appelle ça un calice au mieux, on accroche la petite tige et hop, ça grandit autour. La fleur, elle est à côté, elle est fécondée, puis juste à côté, il y a ce, ce tuyau qui arrive, qui apporte tous les nutriments, et ça fait gonfler des gros fruits comme ça. Une bonne expansion aussi. Hein. Comme je vais parler des arbres, mais des fruits des arbres, c'est aussi une expansion comme ça. Et là, il bah, y a aussi le nombril quelque part qui arrive, puis après on décroche la pomme. Et c'est bon. Donc, ça, bah, c'est une idée intéressante. Il faudrait trouver, mais bah, alors de où ça peut venir Qu'est-ce qui a rempli ce nombril Alors, une autre manière de faire, bah, c'est comme l'arbre, comme je disais, bah, il est dans, dans son environnement, okay, l'air environnant. Et euh, il se cristallise en fait. Donc, un arbre, c'est une forme de cristallisation autour de la graine qui lui donne certaines propriétés géométriques dans la graine, puis après il grandit. L'arborescence, et il se nourrit du CO2 ambiant. Donc plus il y a de CO2, plus il y a d'arbres, hein, c'est génial, plus ils vont euh, faire diminuer le CO2 aussi, vu qu'ils le captent, puis qu'ils le séquestrent dans leur tronc quand ils grandissent. Hydrogène, CO2, c'est plus de 99% d'un arbre. Donc tout ce que tu vois, dans les arbres, en fait, c'est de l'air. <rire> Et ces arbres, ben, c'est les panneaux solaires. Tout ce qui est vert dessus, et ils utilisent cette énergie solaire pour pouvoir grandir, se cristalliser comme ça à partir du fluide qu'on voit pas mais qui est autour. On le repère pas au premier abord, mais en fait, ça vient de là. C'est pour ça que nous on a l'impression que c'est les racines puis il va chercher les choses dans le sol, mais pas du tout. Il va chercher des choses plutôt dans les feuilles autour, comme ça, et il va chercher tout ça autour de lui. Et le cristal que j'avais montré là aussi, bah, lui, il va chercher aussi dans, autour de lui. Dans une, une solution aqueuse, par exemple, on fait des cristaux. C'est de l'eau. On ne la voit pas au premier abord comme ça. Puis après, pff, il grandit. Alors je me dis, peut-être que la Terre aussi, elle est dans son environnement. Hein. C'est le vide spatial, l'espace-temps. Et, et ça paraît vide hein, quand même. Mais il y a eu plein de théories sur l'éther. L'éther, une espèce de fluide autour qui entoure tout. On a toujours la matière noire. Hein théorisé, on ne l'a jamais vu, jamais observé, on ne sait pas ce que c'est. Il y a plein de gens qui essaient de... de physiciens, c'est un peu le Saint Graal, trouver la matière noire. Une des théories que j'aime bien, c'est le modèle Janus, qui dit que c'est dans un autre espace-temps, à l'envers de l'univers, et puis du coup, euh, bah, c'est de la matière, de la masse négative et de la masse positive. Ce genre de choses, bah, ça pourrait être la, la matière de l'autre côté. C'est toujours polarisé, comme ça. On a deux types de matière, mais elles ne communiquent pas parce qu'elles ne sont pas dans le même espace-temps, sauf par la gravité, où elles peuvent communiquer. Donc ça explique déjà pas mal de choses des fois. Donc ici, on pourrait se dire aussi, il euh, y a quelque chose dans l'environnement, euh, dans ce vide ou cet éther, je ne sais pas, qui permettrait à la Terre, ça ne se voit pas au premier abord, hein, comme je disais, hein. quand, quand une algue pousse sous l'eau, ça ne se voit pas au premier abord. Quand euh, un arbre pousse dans l'air, ça ne se voit pas au premier abord, qu'il chope ce y est autour. Quand le cristal grandit dans une solution aqueuse, ça ne se voit pas forcément non plus. Parce hein tu mets de l'eau salée, et puis tout d'un coup, tu as des cristaux qui se forment. Donc finalement, euh, ce serait peut-être pas con, qu'il y a un truc qu'on n'a pas encore vu, a priori, autour de la Terre, qui lui permet de lui donner cette énergie ou cette masse. Hein Puisque c'est la même chose, hein, Einstein nous a montré, hein, E égale mc², c'est l'équivalence entre la masse et l'énergie. Donc, donc dès qu'on a de l'énergie ou dès qu'on a de la masse, on arrive à faire cette correspondance, puis avoir cette Terre en expansion, finalement. Donc euh, moi je me dis que c'est très intéressant cette histoire. Bon, et puis du coup, alors, euh, ce nombril du monde, hein, comme je disais, euh, ça passerait par là. Est-ce qu'on arrive à se dire, c'est quoi un nombril Est-ce qu'on pourrait trouver cet endroit Alors, bah, mon nombril, c'est assez marrant, hein, parce que mon nombril est vachement bien centré aussi sur un corps humain. Hein si, euh, je suis à un mètre du sol, souvent. Si on est proportionné, là, c'est pas mal. Et on a vraiment euh, l'endroit le plus ancien, en fait, parce que c'est là que les nutriments arrivent, et puis c'est là que ça se développe autour ça enflot tout donc forcément si je vais aller chercher un nombril du monde moi j'irai voir la partie la plus ancienne donc, on a déjà vu hein, euh, les fonds marins de la méditerranée euh, ça a l'air d'être la partie la plus ancienne alors c'est le plus ancien aussi mais euh, on avait vu dans la dernière vidéo que j'ai faite. c'est le guisé c'est l'intersection des plus grandes lignes du monde alors si peut-être quelqu'un a fait un petit truc euh SimCity ou Minecraft, je crée mon ombril du monde, et hop, après je fais grandir autour tout le reste, et bien je fais une géométrie qui fonctionne bien avec des grandes lignes. Et donc voilà, on peut regarder la latitude, hein. la latitude, donc ça fait le climat aussi, hein. il y a l'équateur, puis c'est chaque tranche qui va jusqu'au pôle nord, au pôle sud, et bien si on suit la même ligne, l'endroit où on peut marcher sur une terre qui a la plus grande longueur à pied, hein, sans, donc sans mer, comme en fait, quand la Terre était toute petite, si on prend cette théorie de l'expansion terrestre, on fait tout le tour de la Terre, si on fait comme ça. Et ça enfle, et ça fait la plus grande Terre. Et du coup, cette ligne, ben, c'est la ligne de latitude. Mais on a aussi la plus grande ligne quand on suit une sphère, comme ça, on appelle une ligne orthodromique. Dromique, notre dromadaire, hein, orthodrome, on marche en dromadaire, comme ça. C'est la ligne, le chemin le plus court qu'on peut faire sur une sphère. Hein. Des fois, on voit que les, les avions, si on regarde sur une carte à plat, on se dit, mais ils font des, des, des espèces de paraboles, c'est bizarre, ils font des courbes. C'est parce qu'en fait, quand on se balade sur une sphère, c'est pas du tout comme à plat. Mais on peut aussi représenter ça à plat sur une carte, avec une ligne droite, le chemin le plus court. Ça, c'est une ligne loxodromique Alors, si on a une carte de Mercator, c'est un navigateur, ouais. il voulait faire des cartes pour les bateaux. On navigue avec un cap qu'on prend à la boussole, puis on suit le cap, puis on toujours tout droit, tout droit, tout droit. Ce n'est pas le chemin le plus court sur une sphère, mais on a un outil pour le suivre, ce qui est déjà pas mal. Donc avec le déplacement à la boussole, avec le chemin le plus court en projection Mercator, donc à plat, eh ben on a aussi la plus longue ligne du monde cette manière-là. Donc j'ai trois manières de faire la plus longue ligne du monde, orthodromique, loxodromique et en latitude, et je tombe au croisement de ces trois lignes, plateau de Gizeh, les pyramides. boum Et j'avais dit aussi dans la dernière vidéo, j'avais mentionné un tout petit peu que si on calcule le centre des terres émergées habitables, donc centre des terres émergées habitables, c'est sans l'Antarctique. Alors, émerger habitable. émerger donc ça veut dire, si on enlève l'eau, si on fait vous, mal ben, le centre de, je rassemble tous mes continents dans la Pangée, j'en fais un seul, dans une terre plus petite, ben, le centre de tout ça, moins l'Antarctique, hein, je sais pas, je sais pas pour quelle raison, parce qu'il n'est pas habitable, il est à l'autre bout, parce que c'était de la glace, parce qu'il y, y a un autre phénomène, quelque chose d'étonnant, mais le, ce centre, on tombe sur le plateau de Gizeh encore une fois. Donc c'est pas con de se dire que c'est la partie la plus ancienne du monde, que ça pourrait être mon nombril du monde. Parce que c'est sur les croisements des lignes, une géométrie que j'aurais créée, ou qui viendrait naturellement. Hein. Moi j'avais dit que c'était, on vit dans un jeu vidéo à la Minecraft, quelqu'un qui trace les lignes, puis après, pff, il fait grandir sa Terre. Euh, ben, on est à l'endroit le plus ancien, l'endroit où il y a ces lignes de force qui se croisent, et l'endroit, le centre du monde au niveau centre de gravité terrestre si on met tous ces continents en surface. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de vachement intéressant. Alors, est-ce qu'il y a encore une structure géométrique qui sous-tend ça Parce que je l'ai dit plusieurs fois, finalement, il y a les hotspots. Ils, ils ont l'air d'être fixes par rapport à tout le reste qui change. Il y a euh, cette histoire de cristal. Le cristal, il a une géométrie. Puis justement, si se condense, il y a une graine de cristal. La graine, c'est une géométrie. Et puis, on dit que l'ADN est un cristal. Est intéressant, hein alors il y a un gars, euh, j'ai trouvé une publication scientifique en 1975 euh, Atelstan Spielhaus, qui a fait un article scientifique où il parle de Wegener, et le gars qui a inventé donc, le, la pangée, la dérive des continents en 1912. Et ce monsieur, il se dit, bah, moi j'ai toujours été adepte, hein, depuis mon plus jeune âge j'ai trouvé que c'était bien, après je suis très content que la communauté scientifique ait, ait accepté euh, tout ça. Mais alors moi j'ai encore gardé les structures géométriques autour. Alors il, il, a, il a découvert qu'en fait, toutes ces grandes dorsales comme ça, elles bougent un peu, elles ne sont pas tout à fait droites, mais elles, elles ont l'air de suivre des lignes quand même. On pourrait tracer un certain nombre de lignes. Et lui, ce qu'il a fait, il s'est amusé à faire un icosaèdre. Donc un icosaèdre, c'est 20 triangles, euh, enfin des tétraèdres que tu pourrais mettre ensemble, puis ça te fait une structure. Il y a les solides platoniciens. Les solides platoniciens, ben c'est euh, des solides qui sont tout à fait réguliers dans l'espace, comme ça. Donc il y en a 5 de souvenirs. Euh, bah, c'est par exemple le tétraèdre, le cube, euh, le l'icosaèdre, le dodecaèdre, euh, l'octaèdre, je crois que c'est ceux-là. Et puis ensuite, il euh, bah, y a aussi des, euh, des, des solides qui sont un petit peu différents. Je crois que ça, c'est les solides d'Archimède, euh, si je me souviens bien. Donc eux, c'est un peu un des mélanges entre les deux. Donc ce monsieur, il nous dit que si on regarde déjà les sommets de l'icosaèdre, on a déjà des points où il y a des croisements de ces lignes euh, très intéressantes, de lignes de, euh, des grandes dorsales. Donc là où la matière en fait est déchirée, crrr, alors dans la tectonique du plaques plaque, ben, on nous dit que c'est là que ça tire, et puis dans l'expansion le, terrestre, ben, c'est en fait quand ben, je, je gonfle mon ballon, là, pff, puis je mettais tout, je mettais... il y a des gens qui ont fait ça, il y a un super reportage sur Arte où ils montrent tout ça, et il y a un gars qui s'amuse à faire des collages de papier sur un ballon, et puis il va gonfler le ballon, puis le papier il va se déchirer. Alors il a fait des couches collées plus épaisses pour les continents, et puis les fonds marins, c'est tout fin. Ça représente vraiment la réalité euh, concrète. Puis il gonfle ça, puis il voit qu'effectivement, ben, toutes ces dorsales, ça se déchire à cet endroit-là, parce que c'est l'endroit le plus faible, et c'est logique. Donc il arrive à reconstituer une terre en expansion, comme ça, à partir de ces continents de base. Et euh, là, ben, il dit justement, ces endroits de déchirure, pour euh, notre euh, monsieur Spielhaus, là, euh, il, il nous dit que on arrive sur les sommets de l'icosaèdre. Donc la structure de la planète serait une forme d'icosaèdre. C'est intéressant tout ça. J'ai aussi vu que par exemple Hawaï, le hotspot, se trouve aussi à un angle très particulier. C'est 19M10 je crois, qui, qui correspond à un double tétraèdre qu'on pourrait mettre dessus. Et puis il y a aussi, alors lui il a, il a théorisé tout ça, après il est arrivé sur l'icododecaèdre. Donc c'est un mélange d'icosaèdre et dodecaèdre. Donc on a des pentagones et des triangles qui s'ajustent, puis qui font... Une, presque un double géodésique. Et euh, ben on observe qu'on a l'Afrique au centre du euh, pentagone. pentagone, ça fait intervenir l'étoile à cinq branches et tout ça, et d'un côté ou de l'autre on a toujours des relations du nombre d'or. C'est parfait pour faire une étoile dorée, les relations du nombre d'or. Et quand on regarde l'Afrique, la forme qu'il a, il y a déjà des gens j'ai vu qui l'avaient mis comme une espèce de spirale, la spirale euh, du nombre d'or il y a un truc, est-ce que les continents grandissent en fonction de ce nombre d'or aussi Et il semble bien que justement, si on a une structure géométrique dessous, la géométrie sacrée, tu peux aussi aller voir ma vidéo à ce propos de la géométrie sacrée, pour avoir un peu les bases, là-dedans, on a cette sphère, qui n'est pas une vraie sphère, mais qui est un icosa dodecaèdre, voilà. Et puis, on a les plaques tectoniques, qui sont ces différents endroits, et qui s'expansent. Alors voilà, on a l'Afrique, qui est au milieu d'un des pentagones, le nombril du monde qui serait à peu près là. Et c'est là que ben, toute la planète se construit autour de ce continent africain. On dit bien que l'origine de l'humanité c'est en Afrique, c'est l'endroit le plus vieux, l'endroit... ça paraîtrait tout à fait logique. Alors avec ça, ben, on a une structure géométrique, et peut-être que la Terre, effectivement, c'est un cristal qui va grandir, comme ça, et qui va suivre ses structures géométriques internes. Depuis une graine, comme ça. Alors est-ce qu'on trouve ça ailleurs Parce qu'il y a d'autres planètes dans le système solaire. Alors effectivement, si on va regarder au pôle de Saturne, on observe un hexagone. Il y a bel et bien un hexagone. Et si on observe, euh, il me semble que c'est le pôle de Jupiter, on a un pentagone. Il est plus difficile à voir on a quand même des sacrées structures géométriques, il y a des gens qui font des espèces de calculs pour savoir mais d'où ça pourrait venir, est-ce que c'est une mécanique des fluides, c'est des géantes gazeuses, donc forcément il y a plein de fluides dedans. Euh, moi je, je, ça m'intéresse aussi de regarder le, le, le fameux Antarctique aussi. L'Antarctique, euh, des fois j'ai un peu l'impression qu'on peut le mettre dans un pentagone, un hexagone, je ne sais pas trop. Hein. Mais là ça tendrait à me dire qu'on peut le mettre dans, dans peut-être un un pentagone, ce serait à observer tout ça. Alors ce monsieur Spielhaus, il a l'air de dire hein, qu'en en fait, on pourrait aussi avoir plusieurs étapes. D'abord j'ai euh, un des solides platoniciens, et puis je passe à un autre, puis je passe à un autre, puis je passe à un autre. Ça, ça ressemble exactement aussi euh, à ce qu'avait fait euh, Ptolémée, hein, les sphères imbriquées pour essayer de représenter les mouvements des astres, avec euh, des solides platoniciens aussi. Et on arrive avec une certaine géométrie à refaire à peu près toutes les orbites planétaires aussi avec ça. Donc je pense qu'il y a une géométrie sacrée vraiment partout, partout, partout. Notre ADN en contient la géométrie sacrée aussi, on a les proportions avec les différentes bases, on a une proportion une construction, on a tout dans les plantes aussi. 90% des plantes sont faites avec la géométrie sacrée, la suite de Fibonacci, tout ça. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Donc à mon avis, il y a quelque chose de super intéressant. Donc une espèce de cristal qui grandit et ce serait la Terre. Alors, on peut imaginer que l'énergie vienne justement, par exemple on a l'effet Casimir qui permet d'extraire l'énergie du vide. Je pense que justement l'énergie elle est stable, il n'y a rien, comme dans le crédit mutuel, ce genre de choses, puis ben, le fait qu'il y ait un truc d'un côté, il y a un truc de l'autre. Pouf, pouf, pouf, pouf, pouf. Alors, si on veut avoir plus d'énergie d'un côté, ben, il faut faire de l'énergie positive, de l'énergie négative, et des opposés comme ça, et puis du coup, il y a des possibilités de créer une énergie à partir du vide, comme ça. Alors, c'est pas grand-chose, hein, l'effet Casimir. Mais on sait qu'il y a des plaques qui se repoussent, comme ça. Donc, il y a forcément quelque chose qui vient de là-dedans. Mais à l'échelle planétaire, on peut imaginer qu'il y ait quelque chose avec cette force, cette énergie, ou quelque chose qui, qui fasse expanser, qui crée de la matière, là, au milieu. Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir, là, au centre. On ne connaît pas, hein, franchement, forcément très bien. Hein. Personne n'est jamais allé visiter le centre de la Terre. Hein Pourtant, dans Jules Verne, il a fait un bouquin, le centre de la Terre. Allez. Il a fait plein de trucs, Jules Verne, hein? c'était un visionnaire. Hein? De la Terre à la Lune, le tour du monde en 80 jours, tous ces trucs-là. Il a fait le sous-marin Nautilus, sous-marin nucléaire. Un de ceux qu'on n'a pas encore fait. Et justement, allez, voyage au centre de la Terre, aller explorer qu'est-ce qu'il peut y avoir sous la croûte terrestre, sous la surface, comment ça fonctionne la géométrie qui est dessous Enfin voilà, plein de sujets, plein d'ouvertures, donc euh, j'espère que ça t'a bien intéressé, un peu retourné le cerveau, fait cogiter, moi j'aime bien faire ça, hein. il faut garder l'esprit ouvert, hein, plein de choses. Le consensus scientifique, c'est très lent, et il va dans un sens, il revient dans l'autre sens, donc s'il a fallu 50 ans pour accepter la dérive des continents, avec un peu d'informatique, bah, peut-être qu'on peut faire des modélisations, en ayant eu cette idée, et en cherchant autre chose, et puis voilà, c'est souvent l'inspiration qui nous vient, et ensuite la méthode scientifique, c'est de prouver ça par une théorie qui fonctionne, pas par un auteur quelconque donc euh, moi je suis pas non plus géologue rien, alors on va me dire ta théorie elle vaut de la mer rien. Mais... voilà, bah non, bah, garde l'esprit ouvert et peut-être que quelqu'un tombera là-dessus on fait avancer les choses voilà voilà, alors garde l'esprit ouvert à bientôt, ciao